Personne n'en parle, donc il faut bien que quelqu'un y aille. Eh ben, va y aller, la Christine. Ok, alors, il y a des messieurs qui ont une maladie qui, très, très grave qui s'appelle la nonoïte aiguë. Mais je suis choquée hein, que personne n'en parle, hein. vraiment. heureusement que je suis là. Alors, la aiguë, en résumé, c'est une forme d'intolérance dans certains contextes au non. Comme certains sont intolérants, ben, je ne sais pas moi, au gluten ou au lactose. Les hommes sont clairement beaucoup plus atteints que les femmes. Souvent, cette maladie est asymptomatique ou alors n'est responsable que de troubles mineurs comme la tristesse ou le désappointement. Pour d'autres, cette maladie provoque une excitation sexuelle très forte que le malade doit impérativement assouvir. Et ça le conduit à de l'agression, du harcèlement et parfois au viol. Et c'était le cas de ce monsieur Winstein. Sting, Winstein, Winstein, Winstein. Bon, bref, Harvey. En fait. Euh, Beaucoup d'hommes sont atteints de cette maladie contrairement à ce qu'on a bien voulu nous faire croire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un remède et ça s'appelle. Ça s'appelle. Ben ça s'appelle. Mais ben, ça s'appelle ben, l'éducation. Ben oui. Mais ben, oui, on éduque le mal à bien se tenir. C'est le seul remède au syndrome Winstein. Winstein. Enfin bref, Harvey quoi. Desca, c'était plus facile à dire.